Toujours sur le thème des recrutements innovants, nous accueillons Anne, conseillère à l'emploi, et Monsieur Jérémy Bouleux, chef de projet au sein du cabinet Spring. Anne, c'est à toi, je te laisse la parole. Merci. Monsieur Bouleux, bonjour. bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter et nous présenter euh, le cabinet Spring Donc, Je m'appelle Jérémy Bouleux, je suis chef de projet au sein du cabinet Spring. Euh, notre cabinet est un cabinet de conseil en recrutement et en intérim spécialisé au sein du groupe ADECO. Notre particularité est de vraiment faire évoluer les pratiques de recrutement dans trois domaines, le sourcing, l'évaluation ainsi que le diagnostic et le conseil dans le recrutement. Chaque année, nos consultants rencontrent 10 000 candidats, ce qui nous permet de réaliser 4 000 placements en CDD, CDI et également de placer 3 000 personnes par l'émission de travail temporaire qualifiée. On a une conviction, c'est qu'on va essayer d'aller au-delà des compétences, puisqu'on évalue aussi bien les compétences d'un côté, mais on va aussi évaluer la personnalité et la motivation des candidats afin de réaliser des recrutements que nous, on qualifie d'affine par affinité professionnelle. Très bien. Vous avez récemment collaboré avec nous, Pôle Emploi, donc c'était le, le 16 novembre dernier, et c'était pour le groupe Renault. Il me semble qu'on se connaissait déjà, non Oui, tout à fait. On a l'habitude de, de pouvoir... Publier nos offres, on fait partie des 70 partenaires de Pôle emploi qui avons les offres aspirées directement sur votre site dès que nous publions sur notre groupe. Et puis on avait par habitude de fonctionner avec vous sur la sélection de candidats. On sait que vous bénéficiez d'un sujet candidat qui peut être intéressant par rapport à votre donc on a décidé de redoubler les Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui a changé au niveau des entretiens Alors, ce qui a changé, c'est que déjà Pôle emploi s'est occupé de tout, de A à Z, euh, sont, euh, des conseillers qui sont chargés de prendre contact avec les candidats, de les CV, aux invitations et également le support Comment ça s'est passé En fait, euh, vous verrez sur la vidéo, qu'on a, a été au cours de ce webletting. On a commencé par présenter les étapes de recrutement euh, pour le process reno, puisque nous avons un certain nombre d'étapes de sélection. Euh, et puis derrière, euh, nous avons également, euh, ce qui nous a permis, en fait, c'était en visioconférence, donc, du coup, nous avions un certain nombre de candidats qui étaient présents. Et derrière, on a présenté aussi comment candidater à travers le site du Groupe Prono, puisque tout passe par le biais du site du Groupe de pronos sur la rubrique de carrière. Derrière, ça nous a permis de rencontrer 20 candidats à distance par le biais de visioconférence. Donc, Paul avait organisé 20 rendez-vous par visioconférence. Donc là, on voit un candidat notamment. Et on avait 15 minutes pour faire une première approche avec ces candidats, un premier échange pour permettre de vérifier si ces candidats sont éligibles au poste en sévigné chez eux. Ah bien. Oui, donc en plus des offres disponibles sur Pôle emploi.fr, l'équipe de Pôle emploi, euh, avec 134 euh, de vendeurs euh, par rapport à ce parce qu'on avait des gens présents euh, qui n'étaient pas, euh, pas inscrits sur ce webdating, ça nous a permis de rentrer en contact avec nous. Et donc, est-ce que vous êtes satisfait de ce webdating Alors, ce webdating a été très enrichissant pour nous, puisque nous avions 20 rendez-vous prévus. On a fait ces 20 rendez-vous, et sur ces 20 candidats, on en a reçu 12. Ont intégré le processus de recrutement renault Certains d'entre eux ont déjà passé les tests de sélection et sont à l'étape entretien, et d'autres vont rentrer dans l'étape test pour commencer le processus de recrutement. Pour ceux qui n'avaient pas été retenus, une partie d'entre eux a été renvoyée euh, vers des consultants de Spring ou plus largement vers euh, les consultants du groupe ADECO. Et en quoi ce webdating répond à vos attentes Alors, le webdating s'adapte à nos contraintes de temps et nos contraintes de déplacement. Au jour d'aujourd'hui, pour effectuer les 570 recrutements en CDI pour Renault, on a mis en place une organisation spécifique. C'est-à-dire que nous avons 10 chargés de recrutement qui sont en charge de contacter les candidats, de les positionner sur des sessions de test, de les positionner sur des sessions d'entretien. Ces, ces 10 personnes sont basées à Lyon, une cellule sortie basée directement à Lyon à proximité de notre siège Et de l'autre côté, nous avons 9 consultants qui se déplacent sur tous les sites Renault sur lesquels nous avons des recrutements du fait que, en termes de temps et de déplacement, on a un certain nombre de contraintes. L'avantage du web c'est ça, ça nous a permis de rencontrer des candidats partout en France, à proximité des sites chronos, tant que nous, nous ayons à nous rapprocher de ces candidats et à nous déplacer. Donc un gain de temps et un gain de déplacement également. Donc si je comprends bien, vous êtes prêt à renouveler l'expérience Tout à fait, on n'a pas fini notre vague de recrutement, donc euh, on est preneur d'un nouvel événement de ce type. Donc si je comprends bien, euh, vous avez encore des postes à pourvoir tout à fait. Il nous reste encore un certain nombre de postes à pourvoir euh, dans des domaines assez diversifiés comme la maintenance industrielle, la conduite de lignes automatisée, la production de grandes série sur des sites comme plein sans doute près de Messe, euh, sur le site de Latine, au Mans, euh, et puis à Cléon. Et on a également des recrutements plus spécifiques dans le domaine de la logistique sur un site qui est basé à proximité des à Saint-Antraideur exactement. Mais vous semblez être situé un peu partout en France alors, en effet, le cabinet Spring est présent dans 45 villes, à part euh, en France, pour 45 bureaux, puisque notre équipe, c'est 270 consultants une fois, répartis sur ces 45 bureaux. Et dites-moi, pour les internautes qui nous regardent, euh, comment ils peuvent vous contacter Alors, dans le cadre des recrutements Renault, euh, vous le voyez à l'écran, tout passe par le biais du site du groupe Renault, www.groupe.renault.com, et plus largement pour l'ensemble des entreprises pour lesquelles nous recrutons, pour Spring, en tout cas, il faut passer par le site de Spring springfrance.com. Merci beaucoup, M. Boulleux. Merci Nous à vous. Nous allons maintenant passer aux questions des internautes. Chapti ou Flore, est-ce qu'il y a des questions de la part des internautes Flore, as-tu des questions pour notre invité Oui, j'ai plusieurs questions. Euh, la première, je suis intéressée par les postes Renault, je ne possède ni webcam ni micro pour un webdating, comment puis-je procéder Alors, euh, pour certains candidats qui n'avaient pas de webcam ni de micro, au cours du webdating, nous les avons contactés par téléphone directement. Et puis dans tous les cas, pour rentrer dans le process du groupe Renault, euh, il suffit d'aller euh, poser son CV sur la rubrique carrière du site du groupe Renault. Bien, merci. Une autre question. Donc, je me connecte depuis un cybercafé pour mes recherches d'emploi. C'est plutôt bruyant. Vaut-il euh, mieux refuser un chat avec un employeur dans ces conditions Alors, pas forcément le refuser, mais au moins nous alerter que la personne est présente euh, dans un cybercafé et, au, dans le pire des cas, re, nous, nous inviter à reprendre contact avec cette personne-là à un moment plus opportun et, dans ce cas-là, par le biais du téléphone, tout simplement. D'accord. Euh, Peut-on vidéo chatter avec un DRH depuis son téléphone mobile Alors ça, c'est plus peut-être l'emploi qui va oui. pouvoir me répondre puisque la technique, ça a été géré en effet par vos services. Alors techniquement parlant, je pense que oui, c'est possible. Par contre, la, la qualité ne serait pas au rendez-vous et euh, je trouve ça dommage. Donc euh, euh, on vient un petit peu à ce, à ce que disait Monsieur Boulot auparavant. À ce moment-là, peut-être euh, les en informer et puis pouvoir plutôt pour un entretien téléphonique. Ça reste un, le web dating est un premier contact, donc si la personne nous alerte sur le fait qu'elle a une mauvaise qualité d'image ou quoi que ce soit, euh, ce n'est pas là-dessus qu'on va évaluer les compétences euh, ou, la, ou les, les motivations du candidat. D'accord. Euh, Monsieur Boulot, tout à l'heure, vous avez parlé d'un poste, euh, poste de conducteur de ligne, pouvez-vous nous le détailler Alors en fait, si vous voulez, les sites industriels de Renault sont fortement automatisés avec de grosses machines, si je peux être le plus vulgarisant possible. Et du coup, ces machines sont automatisées par le biais de commandes numériques. L'objectif d'un conducteur de ligne, c'est de faire en sorte que cette ligne fonctionne elle est programmée par les conducteurs de ligne et qui va superviser sa ligne. Euh, ça peut être une ligne de presse, par exemple, où en gros, vous avez un rouleau d'aluminium qui, qui arrive ou un rouleau de métal qui va permettre de découper et de façonner ou de prester ces pièces au format pour faire des portières, pour faire des capots de véhicules. Là, c'est une personne qui sera en charge de piloter cette ligne automatique. Merci, M. Boulogne. Une dernière question pour euh, cette séquence. Est-ce que tous les postes que vous diffusez sont en fait alors, tous les postes pour le groupe Renault sont en CDI sur lesquels nous diffusons. C'est bien précisé sur nos offres d'emploi. Et en effet, les 570 recrutements 2015 pour le groupe Renault sont bien en CDI. Alors, vous l'aurez compris, la collaboration Spring Pôle emploi se poursuit. Elle offre déjà de nombreuses opportunités pour les personnes en recherche d'emploi. Encore une fois, merci à vous.